doit sélectionner mon niveau élevé préféré de freinage régénératif chaque fois que je conduis il insiste pour passer par défaut à normal. j'utilise généralement le virage à gauche serré de ma route comme déclencheur pour activer la conduite à une pédale mais en conduisant dans l'autre sens il n'y a pas d'aide mémoire jusqu'à ce que j'atteigne le mini giratoire soulevé constatez que mon point de freinage est erroné et presque t'es bonne une fiesta problème du premier monde bien sûr méritant et réparable. Le système de surveillance de la pression des pneus a également signalé un pneu qui était plus plat que Norfolk, soi-disant, mais qui allait en fait bien. Ce genre de choses engendre le même niveau de confiance que je donne aux panneaux de signalisation aériens sur les autoroutes. Prix 80 dollars Batterie de 80 kWh, deux moteurs électriques, 402 chevaux, 0 à 100 km par heure à 5 secondes, top speed 112 miles par heure. Efficacité 2,6 000 par kWh officielle, 1,6 000 par kWh testé, 0 g en kilomètre de CO2. Il y a trois voitures électriques sur la liste restreinte de 2021. Si vous incluez la version 0 émission de la Citroën C4, il renvoie 3000 par kWh utile sur mon itinéraire d'essai de 17 000, soit quelques dixièmes de mieux que Volkswagen Li 3. Sur le M1 ici, le Mercedes eut sa première sortie correcte en mode écho, ce qui rend l'accélérateur aussi résistant à la pression qu'à Navalny, car il n'entrave pas artificiellement l'accélération comme le fait le mode Max Ringe. Sur la croisière sur autoroute de 58 000, l'excès a consommé 2,2 kWh, mieux que d'habitude, mais en deçà de 2,4 que son prédécesseur Jaguar IPS a atteint. Le défendé est naturellement le plus proche de l'ec par sa taille, son poids et son prix, mais aussi étonnamment par son tempérament, tous deux étonnamment silencieux en croisière, tous deux avec, une démarche détendue qui surfe sur le bitume avec le panache de calice laté. Mais si vous voulez un mini Mercedes sur un budget, le C4 est votre voiture. Une suppression du bruit diligent similaire, des sièges moelleux et une conduite confortable, et un contrôle du corps un peu plus serré dans les virages et au freinage. Non pas que cela ait fait beaucoup de bien à la Citroën au classement de la voiture de l'année, elle est arrivée dernière d'aplomb, tandis que la Yari de Toyota a gagné. Cela dit, le Mercedes n'a même pas figuré sur la liste restreinte l'année dernière. Prix 80 000 Batterie de 80 kWh, deux moteurs électriques, 400 chevaux, 5,1 secondes 0 à 62 000 par heure, top speed 112 000 par heure. Efficacité 2,6-2,8 par kWh, officiel, 1,6 par kWh, testé, coût de l'énergie 4,0 p par mile, 1000 ce mois 338. Nombre total de 1000, -1029. Les voitures deviennent connectées, autonomes, partagées et électrifiées. Mercedes de résume cela dans l'acronyme CASE et l'incarne dans LEC. C'est du pur électrique, et avec un pack de 1695 à la pointe de l'autonomie de la direction et du positionnement sur autoroute et la connectivité il y a une application pour smartphone merci de mettre il est facile de démarrer mais vous demande ensuite votre photo d'identité et votre scan facial ainsi que des liens vers votre profil de voiture qui devine vos préférences en matière de musique de navigation et d'appel ce que j'apprécie le plus c'est à quel point il est maintenant facile de préchauffer la voiture les jours de verglas qu'il aurait pensé mon trajet de 130 000 me manque. Eh bien, des morceaux, ces kilomètres de décompression avant de rentrer à la maison avec les enfants, les briefings radio sur l'actualité et vraiment me mettre dans la peau de ma voiture d'essai à long terme. Pour des raisons évidentes, l'EC est largement sous-employé et un peu énigmatique. Il glisse généralement sur 4 000 par jour verré depuis la pépinière de mon plus jeune, consommant 6% disproportionné de la charge de la batterie sans dépasser 30 mph. Son incroyable raffinement de roulement, sa direction légère mais réactive et sa suspension coussinée sont profondément apparents. Tout comme l'espace arrière simplement moyen, mon enfant de deux ans passe la plupart des trajets à exiger que je fasse, glisser mon siège vers l'avant, Note à moi-même, placer le siège bébé derrière ma femme. Aujourd'hui, sortant de cette routine, après une recharge complète donnant 153 000 d'autonomie, je pars pour une bonne conduite. À moins d'un kilomètre de la Pépinière, une route à quatre voies laisse tomber le drapeau à damier pour la première fois depuis des lustres. C'est un plaisir d'enfoncer la pédale à travers le pare-feu et de sentir la poussée d'accélération rapide soulever la proue alors que l'EC se lance vers l'avant. Il y a un moteur sur chaque essieu et les écrans et montrent que les roues arrière fournissent une grande poussée lorsque vous abaissez. Ce n'est pas Tesla, mais c'est assez rapide. L'une des caractéristiques les plus immersives de l'EC est sa force de freinage. Régénératrice réglable. La palette gauche accélère la décélération. Le premier remorqueur émule le frein moteur. Un deuxième remorqueur et vous êtes en mode féroce à une pédale. Pour calmer les choses avec un rond-point qui se profile, un double tap rapide et les ralentit comme si vous aviez déployé un parachute. Il projette le poids vers l'avant, et dans l'adhérence de l'essieu avant à ceux, frayer un chemin. La route secondaire vers Soutman a un tronçon test de 60 mph dont la topographie est jumelée avec la Lune, et l'EC ne la surfe pas avec l'aplomb que j'attends. Les ressorts souples laissent le corps flotter un peu trop loin et l'amortissement du rebond est un peu brusque. Gérer 2,5 tonnes est un défi de taille, mais la conduite urbaine impeccable n'est pas aussi composée sur les routes B brutales. Le châssis génère une formidable quantité d'adhérence et de confiance, bien qu'en confort. La direction soit un peu insouciante. Sans amortissement adaptatif et avec la nécessité de faire preuve de respect pour la décharge de la batterie, le mode sport semble un rang rouge. Mais avec le mode individuel, je peux programmer la direction plus lourde et plus rassurante, tout en conservant les réglages de la transmission confort et de l'ESP. Maintenant, cela pourrait être la voie à suivre. Mon voyage accumule 40 000. Au bout du compte, les cas encore 106 000 à offrir. J'ai été déçu par l'autonomie hivernale d'environ 150 000, mais cela est compensé aujourd'hui par une consommation largement équivalente à chaque mille parcourue. Une fin rassurante pour une pulsion libératrice. Se prélassant dans un néon violet, blotti par des sièges en cuir de soutien, se délectant de l'opulence d'un quasi silence, l'EC est un endroit sublime pour voyager. Il s'agit de la première des voitures purement électriques de nouvelle génération de Mercedes, qui va de calandre à calandre avec l'audi Eutron comme la Sportbox de bain pullman, et ma dernière voiture d'essai à long terme, la IPS Jaguar. Techniquement, la Mercedes et l'IPS sont toutes deux des multisegments à quatre roues motrices zéro émission, avec des prix de départ de 65 000, environ 400 CH et 0,62 MPH en environ 5,0 secondes. Mais ils se sentent tout à fait différents, le Jag a été défini par sa brillance dynamique tandis que l'Ex se concentre sur le luxe sans effort et les détails, éblouissants. Mer ne propose qu'un seul groupe motopropulseur, moteur deux moteurs, un paresseux, une transmission à une vitesse et une batterie de 80 kWh dans le plancher. Cela donne 232 000 d'autonomie sur le cycle de test W et LTP, bien que le tableau de bord ait relayé 195 000 après ma première charge complète. Avec quoi aime-t-on vraiment vivre avec une voiture électrique La gamme EC commence, par le modèle sport sur des alliages de 19 pouces et de nombreuses fonctionnalités préférées, démarrage sans clé, caméra de recul cristalline et surveillance des angles morts. Cependant, il est sage de spécifier la mise à niveau de 2000 vers la garniture angline pour purger la calandre sport, avec son anneau de nez chromé et son combo à fine rayure. D'en vient un panneau noir qui reflète mieux la sculpture lisse et sobre de la carrosserie une palette plus propre pour regarder le spectacle d'illumination des phares une danse de led qui me rend reconnaissant pour les longues nuits d'hiver presque les sièges sport en cuir les marchepieds accrocheurs et les jantes de 20 pouces figurent également abandonner 4645 supplémentaires pour le forfait premium pour obtenir un toit ouvrant un système audio burmesté une navigation améliorée en but une caméra relaie la vue du pare-brise sur l'écran tactile central, mais à noter de flèches directionnelles, et un thérapeute et masseur intégré, le Ergising système de confort de lumière apaisante, d'arôme et de manipulation du siège. Merci de Han comme fort, ça marche. Cette voiture, cependant, arbore la finition phare premium plus 2250 supplémentaires, ajoutant un affichage tête haute et le package parking qui crée une image à 360 haut à l'aide de trois caméras supplémentaires, ou automatise l'ensemble de l'affaire de la manipulation du cou et du brassage des mains. Vous bénéficiez également de Ambu Max, avec un assistant intérieur. Cela utilise une caméra aérienne pour déterminer si c'est le conducteur, ou le passager qui va chercher l'écran tactile ou qui tend la main vers la boîte à gants et essaie de prédire ce qui est nécessaire en termes d'éclairage et de menu de l'écran tactile. Premium Plus apporte également des sièges à mémoire avec un problème du premier monde. Vous devez garder le doigt sur le bouton pendant le repositionnement, qui dépasse les 10 secondes compte tenu de la différence. de pieds entre moi et ma femme. Ajoutez le tout, ainsi que 685 pour une peinture métallisée bleu brillant, et vous obtenez un prix d'autocollant de 75-295. Un mois plus tard, je recoule toujours à l'intérieur comme un papa étourdi avec son premier né. Le mélange de matériaux, centre d'aération marron, bande argentée, panneau à motifs, ressemble à l'œuvre de Salvador Dali. Et ses écrans, spectacle par Imax, graphisme par PlayStation 5, fonctionnalité par Apple, sont somptueux. Les premières impressions sont que l'EC plus étroit de 127 mm est plus facile à enfiler dans ma ville que le Jag, la légèreté de la direction dément son immédiateté, et cette civilité est la bienvenue. Prix 65 720, 75 295 selon les tests, batterie de 80 kWh, deux moteurs électriques, 402 bhp, 5,1 secondes 62 mph, 112 mph, efficacité 2,6 2,8 par kWh, officiel, 2,3 par kWh, testé. 0 g bar oblique KMCO co2 coût de l'énergie 6p par mile 1000 660 nombre total